Bonjour et bienvenue à cette leçon sur le circuit de petite voiture. Ce que l'on va aborder ici, c'est la notion de fonction ou de procédure. Alors pourquoi je vous parle de ça Eh bien, le problème qu'on a, en tout cas, moi je l'ai, je pense que vous c'est pareil, c'est que notre code, il est devenu assez illisible, ou assez pénible à lire en tout cas. Ça va encore pour le script du drapeau vert mais quand on regarde le script qui commence avec la barre d'espace ça devient carrément pénible ou illisible. Pourtant, il y a des fonctions assez bien identifiées mais il y a beaucoup trop de détails. Et bien ce qu'on va faire, c'est essayer de simplifier ça pour que ça soit plus lisible et plus facile à gérer. Pour simplifier, on va décomposer ce qu'il y a dans la boucle infinie en trois fonctions. La fonction qui fait avancer la voiture, la fonction qui détecte la sortie de route Joue un son, compte les vies et gère le redémarrage et la troisième fonction qui compte les tours, le chronomètre et gère la fin de la partie. Chacune de ces fonctions, on va les remplacer par un seul bloc ce qui va grandement simplifier notre script. Je vais dupliquer ce qu'il y a dans la boucle infinie ce qui va me permettre de faire les trois paquets. Le paquet du bas, la fonction 3 le retour en cas de Sortie de route et la première fonction. Alors chacun de ces groupes de blocs qui correspondent à une fonction, je vais les définir comme un nouveau bloc que je vais créer ici avec ajouter bloc. Pour le premier bloc, et je vais l'appeler faire avancer la voiture. Pour le second, je vais l'appeler redémarrer. Et pour le troisième, je vais l'appeler compter les tours et chronométrer. Compter les tours et chronométrer c'est défini comme cette série de blocs redémarrer c'est cette série de blocs et faire avancer la voiture c'est cette série de blocs ce que l'on vient de faire c'est de créer trois blocs dont chacun permet de remplacer un groupe de blocs c'est ce qu'on appelle une procédure ou une fonction par exemple pour compter les tours ici je peux remplacer tout le bloc précédent par compter les tours. Au lieu d'avoir toute cette série de blocs, je vais juste appeler compter les tours. Je vais faire pareil pour la deuxième procédure, redémarrer. Je mets un appel à cette procédure dans le script de la barre d'espace et je supprime les blocs correspondants. Par contre, j'ai un souci avec l'utilisation de l'instruction stop ce script qui peut être utilisé dans un script mais qui ne peut pas être utilisé dans une procédure qui n'est pas un script. Alors je vais la remplacer par l'instruction stop tout. Ça va marcher, mais c'est pas le genre de choses à faire d'habitude, parce que si n'importe quel script peut tuer tous les autres, eh bien c'est un peu violent. C'est comme si vous sortiez du bureau, et puis quand vous avez fini, ben, vous coupez le courant à tout le monde. On verra qu'il y a d'autres solutions, en particulier la synchronisation avec les messages. Mais pour l'instant, on les a pas vus, donc on va faire comme ça. On va maintenant terminer avec la procédure avancée que l'on va mettre à la place des blocs que l'on a mis dans la procédure. Donc faire avancer la voiture que je mets là et je retire les blocs correspondants qui sont déjà dans la procédure. Voilà. Et vous voyez donc que maintenant mon programme principal il est beaucoup beaucoup plus simple que celui qu'on avait au début et que par contre on a utilisé trois procédures pour détailler la manière d'avancer, de redémarrer ou de passer l'arrivée. Vous pouvez maintenant tester et je vous suggère d'effacer les variables dont vous n'avez pas besoin, le temps, la vitesse et le coefficient. Ensuite plein écran et drapeau vert et vous verrez que ça fonctionne pareil qu'avant mais cette fois avec un logiciel beaucoup mieux organisé et beaucoup plus facile à lire. En résumé, dans la modification qu'on vient de faire avec les procédures, on n'a rien changé au fonctionnement de l'application. Par contre, on a séparé le nom des opérations du détail de leur réalisation, ce qui permet d'avoir un script beaucoup plus facile à lire et à maintenir. Et cette opération qui consiste à séparer le rôle de la fonction avec son nom du détail de sa réalisation, c'est ce qu'on appelle l'abstraction procédurale. Et cette abstraction procédurale, avec l'abstraction de données, c'est un élément fondamental de toutes les architectures informatiques. Là, ça avait l'air facile parce que vous aviez des programmes avec 20 ou 30 lignes de code. Mais imaginez que vous avez 300 000 lignes. Alors dans ce cas-là, vous êtes obligé et vous ne vous en sortez pas sans cette abstraction. A plus.